des programmes où j'aide les jeunes à réfléchir à l'entrepreneuriat social et solidaire. De trouver le moyen d'accrocher mes élèves euh, à un enseignement différent. J'ai décidé de, de, de transformer mon travail à mon image. J'ai commencé à tester d'autres programmes euh, comme créer une association et ensuite j'ai trouvé euh, un programme qui permet de créer des entreprises sociales et solidaires. Du coup, il y a des jeunes, donc j'ai des, des, de, de la classe de seconde au BTS, qui réfléchissent à des idées pour entreprendre dans, la, dans le domaine du développement durable, ou du social et du solidaire. Je permets de faire émerger le créateur qui est dans chaque élève. Il y a les élèves, qui euh, étant en attente de ça, qui réagissent très bien, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, heureusement. Après, on a les élèves qui aiment le cadre et qui se sentent perdus. Et souvent, c'est les bons élèves. Donc, quand vous avez un bon élève qui vous dit « Madame, ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas », c'est dur. Et après, on a les, les suiveurs ou euh, ceux qui veulent se démarquer un peu. Voilà, il faut réussir à cadrer euh, tout ça. Ils apprécient, et surtout, ils apprécient euh, peut-être euh, l'année d'après, où ils ont un peu plus de recul et où ils se rendent compte de, de ce qu'ils ont fait. Sur le coup, ils, ils, ils ne ils savent pas forcément ce que ça leur a apporté. Pourtant, ils apprennent beaucoup parce qu'à la fin de l'année, on, on fait le point sur ce qu'ils ont appris et finalement, ils ont plus appris que si je leur avais donné le cours euh, normalement. Certains adhèrent au-delà de ce que j'espérais se dire, que j'ai des jeunes qui, en dehors des cours, euh, décident d'aller voir les partenaires, ils restent à la récréation. Ils ont du mal parfois à trouver des idées, mais par contre, quand ils en trouvent une, elle est, elle est, elle est vraiment bien. Elle est géniale. Et là, j'ai un jeune qui euh, a voulu postuler pour être euh, ambassadeur euh, euh, à Washington, dans le programme « Jeune ambassadeur à Washington ». Et on lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait euh, de particulier dans le domaine de la solidarité ?» Et là, il a dit « Ah, je crois que j'ai fait quelque chose. » Donc euh, voilà, ça, c'est des choses vraiment euh, dont on est assez fier. Au départ, j'étais seule. Et puis, petit à petit, euh, j'ai d'autres collègues qui se sont intéressés à ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on est un collectif de professeurs et on espère euh, créer un accélérateur citoyen, c'est-à-dire qu'on va aider tous les jeunes du lycée qui le souhaitent à réfléchir à ce qu'ils pourraient entreprendre. Avec comme fil rouge l'aspect citoyen, c'est-à-dire social, solidaire, développement durable, puisque c'est la, la base de ce qui les motive ici. Ce qui est étonnant, c'est que euh, je me rends compte que d'un projet qui était pour une classe, au, même, au départ pour quelques élèves, ça va devenir un projet très très important. C'est-à-dire il est en train de se nourrir de lui-même. Et, et je me rends compte qu'un petit projet va entraîner d'autres projets et qu va devenir, parce qu'en plus on se met en réseau avec d'autres établissements qui vont faire la même chose. Et ça peut déboucher sur quelque chose de, de grand, alors que c'était une petite graine au départ. Je trouve que je, je fais le métier qui me correspond. Ma mission d'enseignant c'était de ne pas devenir pour moi l'enseignant qui ne m'avait pas satisfait en tant qu'élève. Donc... Je, quand j'ai vu que j'allais devenir ce professeur-là, ça n'allait pas du tout. Dans la classe, euh, donc en, en moyenne, je, je, je, je prends deux heures par semaine pour faire des projets. Ils, ils créent des groupes, donc c'est des îlots, on a des îlots dans la classe. Je les laisse libres de, de choisir les groupes avec lesquels ils veulent, ils veulent être. Et après, je leur donne des missions, donc c'est par objectif. Au début de l'année, il faut quand même un peu la carotte, la note. C'est une question qui, qui revient. Est-ce qu'on va être noté Et puis à la fin de l'année, ils ne regardent même plus. Est-ce que c'est noté, pas noté Un projet qui, au départ, pour moi, était un projet un peu basique, c'était de créer une marque de t shirt parce que j'ai l'impression que c'était nouveau. Mais les, donc, ils ont créé une marque de t-shirts avec leur initiale. Ça a créé le mot Lifis". Ils ont trouvé aussi un. Une phrase avec ça, les yeux fabulateurs de la, issus de la solidarité. Et à partir de là, euh, comme on a valorisé les, les gens avaient trouvé ça bien, ils ont trouvé la force d'aller euh, voir un, plusieurs floqueurs. Ils, se, ils ont mis un peu d'argent en, entre eux et ils ont euh, commercialisé les t-shirts. Ils ont produit commercialisé. et commercialisés. Ils souhaitaient les vendre, les, les bénéfices, les, les, les distribuer à une association. Voilà, ça, un... alors c'est pas l'idée du siècle, mais ça a rendu les jeunes très autonomes et très investis. Donc ce n'est pas l'idée qui fait l'investissement. Le... Au départ, j'avais un... besoin de faire, sur... de faire vivre ma famille. Donc j'ai fait un travail pour, pour vivre, pour... Pour, un... dire pour gagner de l'argent. Et j'ai découvert la gestion par hasard et l'enseignement par hasard. Et euh, j'ai commencé à enseigner. Je voulais faire une action en dehors de mon travail qui soit positive. Donc j'ai essayé dans des associations du bénévolat, chez Faire des Pauvres. J'ai essayé de trouver qu'est-ce que je pouvais apporter au monde. Et après, quand je suis. Euh, arrivé dans, dans l'établissement où je suis, je me suis rendu compte que je pouvais le faire, euh, je pouvais euh, donner du sens à mon travail. Donc j'ai transformé mon travail et du coup je, je travaille plus. C'est le niveau sonore dans la classe parce que ben, du coup on a quand même des classes avec quatre murs. Pour l'instant on n'a pas encore. Euh, sans en projet. J'aimerais créer un espace coworking dans le lycée, mais pour l'instant on a quatre murs et des chaises et des bureaux. Et donc, on a un niveau sonore, puisque je les laisse assez libres, qui monte. Et là, on est en train de réfléchir avec l'équipe industrielle à créer un, un feu tricolore où il y aura un niveau euh, qui, qui, qui, ré, qui réagirait au son, avec un niveau euh, acceptable. J'ai parfois des, euh, des relations euh, où je ne trouve pas les limites. On nous des relations fortes. Mais parfois, ce n'est pas l'ensemble de la classe. Donc euh, ça, c'est difficile à, à, à doser encore. J'ai peu regretté d'être moi-même avec eux. Mais il faut se préparer parfois à, à des attitudes... Qu on, qu on... Des, des déceptions parfois, quand même. Certains jeunes qui osent rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Pour, pour se, parce que quand ils se remettent dans la situation de prof élève, ben si, si vous avez créé une relation particulière, ben, on se le reprend en, en pleine tête. Voilà. Et en tant qu'enseignant, on a un cadre, on a des programmes, on a des horaires, on a même des budgets, on, a une, on est une équipe. Donc euh, voilà quand on propose quelque chose qui sort de, du cadre, euh, on... On n'est pas forcément soutenu, Enfin, on ne nous met pas des bâtons les roues, mais euh, on ne nous porte pas. Donc il faut euh, réussir à aller tout, tout seul euh, et, mo et, faire, et montrer euh, les preuves de, du, de ce qu'on pense être bon. Donc au bout de quatre ans, je commence à avoir les, les preuves. Mais malgré tout, on nous demande de chiffrer. J'ai l'impression que dans l'enseignement, on nous laisse quand même une liberté qu'il faut réussir à saisir sans attendre euh, l'autorisation. On nous laisse une marge de manœuvre, il faut rester quand même dans, dans le cadre. Et après, euh, comme on est euh, donc en, en, en, en avance par rapport à ce qui se fait, euh, les cadres ils sont, ils, ils, ils disparaissent. Puisqu'il n'y a pas de cadre là où ce n'est pas prévu. Et, et du coup après on peut vraiment faire ce qu'on ce qu veut faire. L'éducation sociale nous demande d'avoir euh, le, les objectifs et la vue concrète de ce qu'on va faire. Bah, C'est pas possible. Donc d'abord on commence avec l'intuition, ce qu'on pense euh, qu'il faut faire, dans le petit euh, domaine de liberté qu'on a, et ça prend un peu de temps, on, on teste, on, et puis petit à petit on trouve, un, on trouve la solution. Et après, les, les cadres disparaissent. <rires>